Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous présente mon premier swap sur la chaîne puisque à l'occasion de Noël on a décidé avec Wapi de s'offrir un swap mutuellement, donc vous pourrez retrouver sur sa chaîne que je vais vous mettre en barre d'infos, ce que moi je suis offert et donc nous ensemble on va découvrir le colis qu'elle m'a offert. Il y a donc 18 cadeaux puisque nous sommes le 18 décembre et c'est parti Alors tout d'abord je vous montre l'énorme colis qu'elle m'a offert, j'ai ouvert effectivement mais je n'ai rien vu donc je découvre ça avec vous. Pour commencer, il y a trois petites choses, donc une lettre, le menu du swap et une petite note où elle m'écrit qu'elle s'excuse pour les cadeaux manquants, elle a eu quelques petits soucis avec les délais de livraison mais elle m'a expliqué qu'en fait elle avait mis deux photos pour les deux cadeaux qui lui manquaient donc on découvrira ensemble quand même ce que c'est et je les recevrai plus tard. Je vais commencer par ouvrir la petite lettre qui est juste adorable puisqu'elle a mis quelques petits éléments de Marie des Aristochats surtout à l'arrière et donc elle m'a écrit qu'elle m'a écrit. Quand tu n'arrives pas à ouvrir. Oh c'est trop mignon. Déjà elle m'a mis une, une carte de Man, donc qui est mon court métrage préféré Disney et elle m'a écrit. Ma chère Aurore, coucou princesse. Oui oui oui je n'aime pas la princesse Aurore alors j'ai décidé que tu seras ma princesse Aurore à moi je suis sûre que la disney army approuve bah, dites moi ça dans les commentaires les gars j'espère que cette jolie carte d'un univers que l'on aime te plaira et te laissera un bon souvenir de ce swap je suis vraiment très contente de faire ce swap avec toi en espérant te rencontrer très vite j'aimerais beaucoup te rencontrer aussi Enfin, j'adore ce que tu fais et on s'entend super bien donc j'espère que ça se fera prochainement je suis toute excitée à l'idée de découvrir ce qu'elle m'a qu offert donc ça c'est la carte du swap qui est juste trop trop trop belle et dedans il y a une petite lettre alien avec donc le menu du swap et je vais découvrir ça avec vous. Le premier c'est Toujours utile et mini. Donc on va découvrir ça ensemble. Il faut savoir que sa mise en scène est vraiment trop mignonne. Déjà j'adore le papier cadeau. Alors c'est des pâtes en forme de princesse Disney, donc il y a différentes formes. C'est plutôt mignon je trouve. J'ai jamais goûté donc j'espère que c'est bon, en tout cas ça a l'air plutôt sympa. J'aime beaucoup. Deuxième cadeau, il y a marqué sketch et là j'ai aucune mais vraiment aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air plutôt assez lourd donc je pense que c'est un bouquin, Ouais. vu la forme c'est un livre. T'es complètement folle. C'est un truc que j'ai sur ma liste depuis super longtemps dans ma wishlist et en fait c'est un carnet avec des sketchbooks et tout. Oh il est magnifique, j'avais jamais vu l'intérieur en plus je vous mettrai en close-up mais euh, c'est génial quoi. Pour un fan de Pixar c'est vraiment la folie comme cadeau. <rire> en plus elle aussi est fan de livres donc euh, c'est vraiment un cadeau qui me touchait et qui me fait penser à elle quoi. Et il est absolument génial. En troisième, pour les plus belles courses du monde, je sais pas. Je suis pas très douée là-dessus mais au toucher j'ai l'impression que c'est une... une assiette. C'est un peu bizarre pour les plus belles courses du monde, je sais pas. Ouais je pense que c'est une assiette. oh Elle est trop belle. Là, voilà, donc c'est la petite clochette. Elle est vraiment magnifique. Alors je sais pas où tu l'as trouvée celle-ci, mais elle est vraiment trop, trop, trop belle. En quatrième, repas de princesse. En fait j'ai deux étiquettes qui se sont arrachées. Du coup je me demande si ça c'est pas la 4 et ça le 3. On va le découvrir vite. Bah ouais. <rire> Du coup j'ai ouvert le 3 à la place du 4. Donc pour les plus belles courses du monde, c'était ça. Et il est tout mignon avec les animateurs dessus. Donc vous avez tous les, tous les personnages animateurs. J'adore la fée clochette. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Il y a Réponse, Blanche-Neige, Pocahontas, Il est tout chou. Il est vraiment tout tout mignon. Et je suis sûre qu'il me sera utile en plus. En cinquième, Aurore is the Sleeping Beauty. Donc est-ce qu'elle m'a offert de la beauté bien possible. J'espère que tu vas pas offrir le DVD de la belle au Dormant. En tout que <rire> c'est un DVD La forme, c'est presque sûr. Et... Ah oh C'est le DVD qui explique comment est-ce qu'a été fait le film. Et là encore, c'est un DVD que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma collection. Enfin, peut-être très très forte, wapi. <rire> Et, euh... Et voilà, trop contente quoi. Parce que j'adore ce genre de DVD, j'ai que ça dans ma collection. Enfin, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai hâte de le voir. En sixième, nous avons, pour ne plus jamais avoir peur du noir. J'aurais tendance à dire que c'est une lampe une lumière si j'arrive un jour. Ah, donc ça c'est un cadeau. Euh, bah c'est l'un des deux cadeaux donc qui n'est pas encore arrivé. On en parle du sens du détail ou pas. Je porte la plus belle casquette du monde et en plus je t'éclaire dans le noir. Petit porte-clés lumineux Bob. Oh il est trop chaud. J'ai vraiment hâte de le recevoir pour le coup, j'adore Monster Academy. Et en fait le truc qui est un peu rigolo par rapport à notre amitié et par rapport à notre relation, c'est que en fait, la casquette Monster University je suis ai offerte quand je suis partie en Californie donc c'est un petit clin d'œil et, et j'aime beaucoup. En numéro 7 nous avons Je suis un intrus obligatoire, donc là aucune idée de ce que ça peut être. Je pensais aux aliens, mais vu que c'est un tout petit cadeau, je pense pas. Donc je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être un bijou. Je verrais bien un bijou là, à la forme. Oh Alors, petite entrée parce que c'est chérie euh, Nocturne de Dragon et c'est un collier, mais sublimissime quoi. Elle est es vraiment trop forte quoi. Il est, Il est trop mignon. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, Dragon est mon film hors Disney Pixar préféré donc euh, et surtout Croque Mou, enfin j'aimerais trop voir ça comme animal de compagnie donc euh, je suis super contente. 8, univers décalé. Je touche parce que j'ai aucune idée ce que c'est. Je ne sais pas. <rire> si vous vous avez des idées surtout mettez laissez-moi dans les commentaires parce que moi je ne sais pas. Univers décalé. Est-ce que c'est encore autre chose qui n'est pas Disney Ouais. Ah c'est un tapis de suite. il est magnifique. Référence à Ghibli, il est trop trop joli quoi. J'adore. Il va aller sur mon bureau celui-là. Je suis fan. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Une priorité je crois, non? Ouvrons le numéro 9 ensemble. Je pense que c'est un livre là encore. Donc ça doit être un livre qu'elle a vu sur ma wishlist. Mais alors lequel parce qu'il y en a beaucoup donc.. Là que je suis contente. Hein. Donc là encore c'est un livre que j'avais très très très très envie d'avoir dans ma collection. Il s'agit de Disney Facts Revealed euh, qui répond aux questions des fans sur les parcs etc et euh, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense qu'il est pas trop spécialisé Disneyland Paris mais justement c'est intéressant et donc de ce que je vois il y a un peu toutes les catégories donc les films live action, euh, les dessins animés, Disneyland, euh, les, les courts métrages et tout. Enfin, trop bien pour connaître tous les secrets. Quoi. Merci. Alors, on passe maintenant au dixième cadeau. Et je vous avoue qu'en déballant le swap, c'était celui qui m'intriguait le plus. donc C'est celui-ci. Il est vraiment trop joli. Enfin, je tiens à signaler d'ailleurs qu'elle est très très douée avec les emballages. Ma wapsi ouais, contrairement à moi. Enfin, vous allez voir, c'est un peu la cata de mon côté. Le dixième, c'est hashtag râleuse. Je dois le prendre pour moi, ça En tout cas, j'en connais une qui va s'éclater avec le ruban. Je crois que je peux déjà vous dire rien qu'au carton ce que c'est. Je pense que c'est. L'ornement de Noël fait clochette dont je vous ai parlé dans ma wishlist et que j'ai hyper envie d'avoir. Et bah ben alors, pas du tout. C'est une autre clochette que j'ai pas du tout et que j'aime aussi énormément. Et donc, c'est celle-ci qui est très très très jolie et qui fait référence au film. Petit 11 pour ta déco avec un cœur. Alors, est-ce que c'est pour mettre sur mon fond YouTube C'est une petite poche, un truc pas trop épais. Que ça va être des autocollants, peut-être Je ne sais pas. Ah, C'est une carte euh, Une carte d'un court-métrage que j'adore là encore qui est Lava. Ah, il y en a plusieurs en plus, elle est géniale. Donc vous avez Lava, Pixar Planet Devery Shuttle, Mary Poppins avec Totoro, Dragon. Celle-là elle est sublimissime. Woody's Coffee, je pense que si Toon Studio Prod passe par là ils vont être jaloux parce que le Woody il est trop beau, hein Monsieur Toon Et euh, la dernière, waouh, <rire> qui est Russell et, et Carl de là-haut, Donc euh, j'adore, magnifique D'après ce qu'il y a marqué derrière, pour ceux qui se posent la question, ça viendrait de Redbubble, donc un site qu'il faut vraiment que je teste en plus parce apparemment pour les fans Disney, c'est une véritable pépite quoi. Alors, le 12, euh, la légende c'est The Medicine Go Down. Donc, ça, ça veut dire que c'est une Mary Poppins. Just a spoon of sugar, let the medicine go down. Medicine go down, medicine go down. Ah, oh, je crois que je sais ce que c'est. Et si c'est ce que je pense, bah du coup, je vais l'avoir en double. Le même que celui que j'ai. Et que je vous ai. Non, quoique, non, en fait, je suis en train de douter, mais je crois pas. Parce que le mien il y a un parapluie dessus alors que là il y a une cuillère, donc ça doit pas être la même citation il me semble. Double passion commune. Qu'est-ce qu'on a comme passion commune On a les courts-métrages, on a Disney, on a Ghibli, on a l'animation en général. Je pense que c'est encore un livre, mais pas sûr. Ah non Ah oui Oh là là là là là Il est trop beau je sais pas où t'as été chercher ça, mais t'es trop forte. C'est un carnet magnifique sur le thème de Pepperman qui est mon court métrage donc préféré. Oh, il est... Donc vous avez un côté avec la fille et de l'autre le garçon. 14. Jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. C'est une citation de réponse et là c'est le deuxième cadeau du coup qui lui manque. Mais on va découvrir ensemble ce que c'est. Si j'arrive un jour un joli rouge à lèvres cendrillon. Ah mais. Jamais personne ne pourra m'interdire de rêver, c'est pas Cendrillon. C'est pas réponse, c'est Cendrillon en fait. Ah bah bravo Aurore. Et il est trop trop beau. 15 Yen. Je t'accompagnerai partout. Ah, je crois qu'elle l'a pas reçu non plus celui-là. Ah oui, voilà. Si j'arrive un jour, je serai ton big héros pour chaque voyage. Alors, comment te dire ma chère Wapi Je t'ai acheté le même dans une autre, dans l'autre forme disponible. Et j'ai hésité à me le prendre pour moi parce qu'il me plaisait beaucoup, du coup on est, on est vraiment connectés, c'est dingue. Il est absolument génial. J'espère que tu t'es pas pris le même. 16ème pour tes futurs achats Disney. Ça a l'air assez gros, je sais pas ce que c'est. En fait, je crois que c'est protégé, donc à mon avis c'est quelque chose de fragile. Et puis là comme ça j'avoue je le vois encore moins. Un casque. Oh c'est Bayonne Énorme donc là on a un petit pixar qui est trop trop cool et qui est trop chou. Il a la, boîte qui, la tête qui se déboîte Ah on peut tourner sa tête Et voilà, docteur Port. Le 17, DIY Up et une vilaine. Ah oh, trop bien J'en faisais pas mal dans mon enfance de ça. C'est très tendance en plus maintenant. Mais à l'époque quand j'étais petite personne faisait ça. Oh. C'est Kevin et une fille Et la deuxième, c'est Madame de Trémède Avec est toute chou aussi, j'aime beaucoup Elle est très très bien faite, t'as bien réussi à prendre des détails et tout, euh, magnifique Et enfin, le petit dernier Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Donc là, ça c'est une référence à Cendrillon. Le dernier qui a une forme bien carrée là aussi. Alors est-ce que c'est un objet de collection Ok, je pense que je sais ce que c'est là aussi. Il y a un carton donc ça doit être du Disney Store et je pense que c'est euh, l'ornement sketchbook de Cendrillon quand elle se lève de son lit oh, magnifique donc oui c'est bien la suspension de Cendrillon et en fait j'avais jamais vu le, le packaging puisque j'en ai jamais acheté de cette collection c'est absolument trop joli et donc voici ça se présente comme cela donc avec Cendrillon dans son lit qui se réveille après avoir rêvé d'amour et bon bah comme Wapi c'est une folle dans sa tête elle m'a fait deux petits cadeaux de plus. Il y a tout d'abord ce clear file des aliens de Toy Story. Qui est juste trop mignon. Et qui vient du Disney Store japonais en plus. Merci pour ce petit cadeau. Et le deuxième qu'on va découvrir ensemble. Bonus, coup de cœur, héroïne moderne. J'ai pas envie de donner ce que c'est, je pense que je vais laisser la surprise. Hein c'est la Funko de Judy. Oh, bah c'est trop mignon. Bah écoute, merci beaucoup, ma belle. Voilà, ma Disney Army, c'est tout pour ce petit swap. Enfin, petit énorme swap. Tout d'abord, un énorme merci à ma Wapip qui m'a énormément gâtée. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aussi voir ce que je lui ai acheté. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne d'ailleurs parce que c'est une personne adorable et qui fait de très très belles vidéos J'espère que ce déballage vous aura plu, je suis super contente de mes cadeaux, Enfin, c'est vraiment Noël avant l'heure, je, je suis super excitée. quoi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce swap vous a plu et si vous aimeriez en voir d'autres sur ma chaîne parce que ça peut toujours se faire À partager, à commenter, à me dire ce que vous avez aimé dans ce swap et en attendant une prochaine vidéo, c'est bah, terminé Je vous fais plein de bisous, à demain, je vous aime Bisous bisous bisous elle est confiance. Abonne-toi.